Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous accueillir à cette troisième cérémonie de remise des prix des lauréats des e-learning excellence awards. Donc c'est en effet la troisième édition, donc nous avons de plus en plus les moyens de prendre du recul par rapport aux pratiques réelles des entreprises en ce qui concerne la formation multimodale ou blended. Je suis euh, ravie cette année d'être le président du jury après euh, l'année dernière euh, étant membre du jury. C'est une opportunité extraordinaire pour moi. Je regrette que l'année prochaine, je ne pourrai plus participer en tant que membre de jury parce que j'espère faire une candidature pour, pour nous. Mais c'est une opportunité extraordinaire de voir le, mieux, le meilleur projet qui sont fait à droite et à gauche, mais aussi d'échanger avec les autres membres de jury pour voir comment eux perçoivent les, les différentes candidatures, quelles sont les valeurs pour eux, quels sont les critères pour eux. Il y a deux catégories de, de, de, de projets qui étaient primés. D'abord, il y a le projet euh, métier euh, et ensuite le projet management. Et ensuite, il y a le, le prix euh, du jury qui, euh, qui identifiait un projet qui sort de l'eau à laquelle on veut, on veut donner un prix euh, exceptionnel. C'est un dispositif donc qui est très complet, de par la, les différentes modalités en fait que vous avez utilisées, hein, puisque vous avez utilisé aussi bien du présentiel, du e-learning, les classes virtuelles, de l'accompagnement, de l'assessment et de la certification. Chacun n'apprend pas de la même manière. Un dispositif multimodal, là on l'a organisé de trois façons comme ça a été évoqué. Une partie asynchrone, donc des e-learning, une partie distancielle synchrone avec des classes virtuelles ou des webconférences et puis des séances de regroupement. Vous avez fait un dispositif de très grande ampleur qui a, qui a concerné 2500 personnes avec l'utilisation de, de web documentaires manifestement qui a beaucoup plu au jury et qui a été très efficace avec un accompagnement également de tous vos collaborateurs au, au, au changement. Dans les attendus du, du jury si j'ose dire, les termes de c'était très malin et très innovant ont été retenus et c'est pour ça que vous avez été choisi pour ce prix. Je suis ravi de de recevoir ce prix ou que, que l'entreprise reçoive ce prix aujourd'hui parce que c'est toujours mieux d'être reconnu par l'extérieur euh, quand on a des choses difficiles à faire passer Ce qui a démarqué GEMALTO, c'est à la fois la qualité euh, et la performance de cette formation, mais qui a été faite euh, rapidement, relativement, mais aussi avec peu de moyenne Et on a voulu démontrer qu'on peut faire les choses bien euh, avec autre chose qu'un grand moyen. Et bravo, euh, Frédéric, là-dessus. Donc low cost, pourquoi Parce qu'en fait, effectivement, donc, dans ce projet, on n'a pas eu euh, un énorme budget, on n'a pas fait beaucoup de coms sensationnels, il n'y a pas eu énormément de vidéos, il n'y a pas eu d'outillage, il y a eu, euh, y a eu euh, beaucoup de petites choses qu'on a construites petit à petit. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on a tout basé sur, sur l'homme et sur créer une dynamique sociale. Le leitmotiv de départ, c'était du moment que les gens sont intéressés pour participer, ça va fonctionner.